Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrer la caillou pour pouvoir vous présenter une nouvelle émission. Je en vais fait passer sous Bel Air. Je ne vais pas entrer dans le fond. À côté seulement, je vais un pile de choses. Je vais pile de qui m'a kem. Et capable de dire, quel que soit le monde, qui ont même, ou genre d'image eh bien, ou pas capable de arsonner. Mais écoutez, le moment passé, est-ce que c'est le moment Pour m'y capable de camper sous place pour sou ma filmer Non! N'y téléphone téléphone de c'est vrai. même pas de capable de Mais, gain de zone, Nan belè ou la l'oub où ou, capable de dire, Pas de la vie encore. Pas rien encore qui rêtait. Ça que ça fait là, moi, j'ai eu une chance de regarder sous la page Maman Perpétuelle, sur Facebook, qui lui-même, de temps en temps, fait quelques attaques là, parce que depuis un fois il n'a pas été dans sens Il frappait. Mais les malais souterrains, nous n'avons pas pu dire sur l'autre réalité. Et Gongren ne va pas pouvoir dire tout, oh monsieur pepa c'est méchant ça sa yo qui pote bourer sous benair là yo méchant mais attendez bien c'est vrai que image sa yo que ou gen chance ouais garder monde qui mouri qui qui boule, tout ça on dit que degré de cruauté ça sa yo enragé mais en retour tu as posé ta, ta toute question pour dire est-ce que c'est pas une action qui menait yon réaction mais genre de réaction, ça est arrivé. Non plus souhaiter que c'est pas peuple là qui est en danger. Soit le Solino tout, ou après est victime. Mais Solino, pas comme ça. Mais bel je dit suis ça capable de qui la paix Est-ce que je ne suis ça Perpétuel secours, pas tant de monde vrai, parce que même ça m'a gardé là. Je seulement passer dans un corridor pour mal sortir. Dans zone rue Montale, eh bien M Dagaabab que ça moi c'est pas balé. Ils e ont été couillés ou tirés comme dans les là parce que bataille là beaucoup fini. Nous arrivons un moment, côté que chaque monde a posé des questions pour demander ça qui a passé comme ça dans le pays d'Haïti. Gang après bataille, la police entrée dans bataille parce que ke... Ils font ouverture pour la police et la police entrée. Et finalement, on est bien obligé de se verser dans la logique mortifère et quel que soit dans le camp où il y a. C'est triste parce que je me dis toujours que, lorsque tout genre de bagarre ça privé, c'est la population qui est plus victime. dans Cité Soleil. Il petit pour nous concernant Cité Soleil. Ok? Forme bien que Gabrielio te attaqué Tyson à 1h du matin, c'était dimanche. Bien sûr, même nek Chopio li allait attaquer. Ça veut dire Nèg Gabrielio, mais nek Chopio mettait en stratégie pour Gabriel. Gabrielio yon façon pour faire yon loin pour yon pas avancer. En n'en détail concernant tout Ti qui gagnait dans Cité Soleil. 1h du matin, donc apparemment c'était dimanche. Mounsat, Kafou Vincent, te dans un moment difficile. Ki Qui quitté la cause Mounsat était sous le choc. Sat, eko. Te gen pile tiré. Et fom dit non bien que M. Yo toujours chita à boy, Parce que, toujours bien bel plaisir dans zone ça. Ou un pile policier dans zone. Mais, comparé pour nous comprendre, tout prêt depuis les policiers, là, vous avez M. G9 pour pap faire des camps pour vous faire des a C'est toujours comme ça. Pendant les vous avez comme ça, Tyson et son équipe, vous avez vu que et avez vu que vous bien, vu que vous avez vu que Tyson, avez vu que vous soldats. que Tyson et quoi, mais il y a un policier qui relaie Ex. Est-ce que je dois bon non, monsieur Non. Pourquoi être bon y monsieur Monsieur, son danger tout. Eh bien, Ex contre Tyson bien et Tyson contre Monsieur tout. Policier ça, il est en 9 mm. Et puis Tyson dit Monsieur, posez, pas fait à la. Parce que, zone n'a game. T'es charge. Ou. Les policiers n'ont pas fait rebelle, il faut les amener à se dresser, aller. Quand il y a là, qui côté où les policiers a posé les questions Monsieur al li a camper si dans e le tête de Vincent. Il est standby. Pendant que Monsieur Taïson a apparaît, yo a vu les motos. Il a vu Taïson, intelligent. Et puis, les a busqué pour capable vous regarder. Il a vu une machine qui parking, dans tête de Vincent. Il dit... Laisse pas kage machine. c'est les yon soldat bien gardé. Lui ouè se machines yon policier qui postille. Eh bien sortant de là, balle commence à péter. sonne a vide des balles et neg policier a pété balle. Bon chance pour policier qui est les ex là. Les Vincent bien. C'est ça que fait M. Chaban nan quatre batailles ici là. Tout moun sat zone Kafou Vincent yo te non en pile difficulté, Mounsaoud est sous le choc. Dans la matinée du lundi 6 mars 2023, Bagala Pat douce encore nan niveau derrière mi Monsieur genefio monté bloc, Nan l'entrée sans frontières Qui bon garage là? Pour le monde qui connaît zone bien. Eh bien Monsieur T monté bloc dans route là, mais y a pas c'est Jodia, yot après couler poto. Eh bien, fom dis donc bien que hier, yot te fait M. Gabriel yot joué pie yo. Yon mania pou te kapab fini travail si la. Eh bien, matin, pie bonnet, nek Gabriel yot débake en gros vous fait un vous fait un bout de bet. Yot vin pété bal. Yot la geyon bout nan mian atè. Tè tchage. Nek genaf yot, te oblige feyon replié parce que te gen chablende, qui te vin paraître tout nan jet la. Après Chablende Afin fin paret. et puis yon titan en y aller monsieur G9 pété balle avec Nek Gabriel yo. Pral un soldat G9 qui prend balle dans pied. Après un pile coup de balle faut que moi dis non que G9 yo réussi gagne contrôle derrière coin mi encore. Tendez bien ça me pral dis non. On est capable dire non comme ça non comme ça mais écoutez les vérités apparaître ou obligé d'il. De même leur par aimer -e au monde, par exemple, ou pareil mais -me Messi, ou pareil mais Cristiano. Ben, si yo font bagay, faut qu'on accepte que y'a yo fait un bon bagay. Ça me bral dit dans le blanc. Si Monsieur Gabriel le tape tiré, Moun innocent. Eh bien pour tu es capable de gagner un pile mort. Heureusement, c'est comme ça, ça passe. Monsieur Généphio, même y'a prend contrôle l'espace là comme d'habitude d'après l'élément d'information qui rivaient joine moi c'est zomab ak madoche tiboule qui derrière action ça parce que yo c'est ti moun plein nan yo tal nan Bas gabriel nèg sa yo relé tête Zorika. toujours d'après même information sa yo nèg sa yo relé nèg tenois dans téléphone yo dit nèg tenois un jour kujodi a depuis pas mourir, c'est yo, mouri, yo kapvin chef tenois c'est ça qui fait nèg en diabler comme ça mais tiboule la prend 3 balles déjà il te prend une beaucoup Nan premier guerre deuxième guerre encore il prend une nan vente troisième guerre li prend yon balle nan senti balle ça capable la cause l'endommager parce que d'après info qui rive jeune moi balle la coquée nan senti monsieur tiboule ça c'est un blanc mais c'est dans la base Gabriel Livouécole. La bataille là tellement raide entre deux canyons. C'est un chablende, des dit, non, qui vini, qui pète la balle dans la zone de la et puis la cause, dans yon, Paris. Bon, non pas la cause de la zone de la zone de la qui la zone raide la zone Soleil, la zone de la zone deux ennemis à euh, bataille. Qui ont captché, un avantage quand même. Pendant que conflit entre Solino et Beler, vingt petits bouches conflit entre Solino et Maya. Qu'est-ce qui s'est passé? Oben ça, G9 fait, G9 à bai ça pour nous comprendre. Est-ce que nos pensées barbecue n'est pas intelligent? Lit campé la croisée Brali, lit il y a gelé sous et puis, euh, il a fait jeu yeux doux les Neg qui a bataillé en face, Neg sa yo. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Neg y gen pouvoir parce que dans ta qui fait là, j'ai la flacon. Neg y gen aucun pouvoir pour entrer dans en Maya pour aller faire l'objet parce que son j'aime dire dis que ça que là n'est pas seulement policiers qui entraînent là dedans, n'est pas seulement policiers qui bataille. Gen bande dit tout parce que dans cette vidéo si vous comprenez bien et si nous comprenons bien tout, n'a ouais que Policier pas tape palé comme ça, l'autre policiers. policier. comprenez oui? Ça veut dire que c'est bandit qui peut te bourré. fait un policier, mais au volé. Est-ce que nous comprenons Donc, Kounia, me voulais comprendre que pika personne ne défend personne. Nous tout tous ensemble, nous fautif fautifs. Vous bien Ça m'a dit, non, oui. Le groupe est capable ouvrir un brèche, et puis l'autre groupe-là, lui-même, il peut te bourré, il fait une lit et puis le fan l'autre là C'est ça qui est là pour l'instant. Nous chercher allié des chercher Nous force. Et puis, s'entendez à l'arbre pour yon capable de kraser l'autre groupe. Vous n'avez pas m'a dit, monsieur. Léon nèk paret. Ou al Delma 2. Ou al Massacre Moun. Est-ce que c'est qui vous prend Léon nèk paret. Ou nèk G9 ou paret. Ou al Namaya. Est-ce que Nèk nous en a fait ave yo a? Non j'en yo. On est bien, ça m'a dit nou an. Léon nèk ou mou Ou fait ça même constater. constate Est-ce qu'on prend prenne Kempès au final? Est-ce que nous nou an, ça m'a dit nou Donc, ça veut dire. N'a toujours entraîné le théâtre. Lais-nous envie tout le monde, nous envie tout le monde, parce que nous c'est deux nég qui morts. Et mons pour nous tout ailleurs, il a plus semblé qu'à innocent. Est-ce que nous est ça m'a dit nous? Parce que bon me dit non bagarre, monsieur, je pas capable de camper pour m'ab garder pour moi beller. Image ça est haut, garder là pour se beller, parce que on jeune qui pas arrêté un et un Bon mais nég venu y a casé le plat. Les m'ab garder pour moi dans son Dernièrement, là, personne qui ki t'a quitté, pour qui ça C'est tout pas, Maya. Si tes soleil ils même, son li gon condamnation sous tête, comme si, pour le pas jambier. Ouais, je m'a pris, je parce que je que, bagaille, ça a fait mal trop. O, par contre, on a crié et pendant qu'on a crié, on oui. Ben oui, parce que, sou suis pas fait ça. Le pays, ça bas là et la Et on connaît le pire dans tout ça. On toujours dit Maya G9 Solino Belair. Non, tout c'est se en seul. Au prendre ça belle là. On t'a ramené moi comme si pour l'armée dominicaine ou bien on 200 soldats dominicains entraînés dans Port-au-Prince. Y a baï moun bois. Ça ne t'a fait non pas ta fond coalition pour nous défendre tête non. Hein Pour Haïti t'a envahi par l'armée dominicaine et puis nous même nous gain baï nan men non, on bataille pour moi ça ne t'a fait. Ouh, t'es chargé là, t'es chargé. Bon, seulement, dit nous yon bagay. Lorsque pasteur ou l'église, ou a la bonne nouvelle, fort souvent, pasteur ou kounia, Men, ben, di nou, la bon wap ou a prêché résignation. Mais, bon, dit non non. Lorsque a la bonne nouvelle, ou a prêché, mounia, bouyore, t'es dans grand goût. Et puis, l'on hein? a la, kay a Comment a t Hein? Là à chaque fois, c'est ça qui a passé dans le pays. Yon. Bandi, quand même, y a mené bonne vie. Même si on n'a pas qu'à mais il a c'est assez bien. Et puis, il a gardé des qui e dans zone côté nous. Nous, la cause, y a vécu dans le Sahara. Je ne dis pas nous pas dit tête à nous. En an tout cas, si pas dit tête à bagaille, la nature Abdil, dit pour nous. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dire dis à la mes amis, pour en chou. Pourquoi pas à la chaîne-là. Et puis, pas oublier, ben non, petit pouce bleu. Pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!